Les tutoriels de Mosellia Comment s'inscrire à une formation Sur Mosellia, vous pouvez parcourir librement le catalogue des formations qui sont proposées aux bibliothèques du réseau. Depuis le menu « Les informations professionnelles », choisissez la rubrique « Les formations DLPB ». Le calendrier général des formations vous est proposé pour l'année ainsi que les formations à la carte. Chaque formation est présentée en détail. Il suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse. Pour s'inscrire à une formation, il faut appeler le formulaire en cliquant en bas de sa fiche de présentation. Dans le formulaire, saisissez vos noms et prénoms, ainsi que l'adresse mail qui permettra de confirmer la prise en compte de la demande. Indiquez ensuite à quelle bibliothèque du réseau vous appartenez. Merci de préciser si vous souhaitez covoiturer et de motiver votre demande si possible. Au clic sur le bouton « Inscription », un message doit vous indiquer que votre demande est bien prise en compte. Attention si un message d'erreur apparaît à la place, c'est que vous ne figurez pas dans la liste du personnel ou que des informations sont erronées. Dans ce cas, il faut vérifier la liste du personnel en vous connectant au compte de la bibliothèque. Accédez à « Mon compte », puis cliquez sur le bouton « Liste du personnel ». Vous pouvez modifier les informations d'une fiche existante. Si votre fiche ne figure pas dans la liste du personnel, il suffit de la créer en cliquant sur le bouton Ajouter. Ces données sont capitales car elles seront utilisées pour les courriers qui vous seront adressés. Bulletin de préinscription, acceptation, confirmation d'inscription et convocation. Valider. Votre nom doit apparaître dans la liste et vous pouvez alors vous inscrire aux formations. Dans « Mon compte », vous pouvez également suivre vos inscriptions dans la rubrique « Mes formations ». Pour annuler une participation, merci de contacter votre référent « Formation ». Retrouvez d'autres vidéos sur la chaîne et pensez à vous abonner.